Bonjour, bonsoir et Poyo, c'est ce YoGeek. Et aujourd'hui c'est le retour des avis de lecture. Ouah même si je n'ai pas la tenue pour ce genre de vidéo. Pour cette vidéo, pas un ni deux, mais trois reviews de lecture sur le même sujet. Et le sujet est tout simplement Kirby. Car oui, Nintendo, ce n'est pas que des jeux vidéo ou des jeux de cartes. C'est aussi des produits dérivés de leurs licences connues, comme Mario, Zelda, Pokémon, Splatoon et notamment Kirby. Et en ce qui nous concerne, ça sera la lecture avec deux mangas édités par Soleil Manga et un roman jeunesse édité par Manabook. Oui. Kirby. Le roman. Ça existe. Bref, je vais lire le premier chapitre de ses œuvres, et je ferai une review personnelle pour vous. Allez, c'est parti On va commencer par le premier manga qui est sorti, qui est Les Aventures de Kirby, dans les étoiles. Cette série de manga est apparue en 1995 au Japon puis chez nous en 2020, édité par Shoka-Kan et fait par Hiro Kazuha Ikawa qui a fait… que ce manga Ouais j'ai cherché et rien trouvé mais à tout moment euh, je vais apprendre qu'il a fait tout simplement euh, Ken le survivant. Hein. La présentation de base est faite, passons à la lecture. Tout commence par la présentation du pays de Trimland, où les habitants passent leur temps à manger et à dormir, mais un monstre les empêche d'être tranquilles et c'est il lâche un pébou, Kirby demandant s'il peut manger un fruit, et finalement il bouffe tout, et même Shibi. Shibi qui est un personnage original du manga d'ailleurs, et qui sera le protecteur de Kirby. Waouh, trop hâte de le voir dans la suite. <rire> Après une petite dispute, on voit un conné qui avertit que le roi Dadidou va voler le bâton étoile, et c'est important car il sert à faire la paix et le sommeil dans le pays. Du coup, Kirby et Shibi vont à la fontaine des rêves où on y trouve le Roi Dadidou et Poppy. Et Poppy sur la couverture il est jaune. Voilà, sans tradition, le roi des Didous essayant de prendre le bâton, quand soudain un Kirby arrive pour les stopper en aspirant le roi, et le bâton aussi. Okay. Une fois recraché, le roi récupère le bâton et s'enfuit avec Poppy. Kirby et Chibi poursuivent ces derniers jusqu'à la vallée des légumes où ils sont derrière eux, vu que le roi a fait le tour de la planète et Kirby en qu'ils sont idiots. Un manga de Nintendo. Roi des didoux devant ses insultes attaque Kirby et qui n'arrive pas à le toucher. Mais c'était une ruse car les coups de marteau apparaissent des étoiles pour invoquer les brûles têtes Kirby les avale et on apprend la capacité principale de Kirby avec un petit schéma du pouvoir du feu. Kirby cramant le roi et criant des patates au passage. Brûler les gens, ça donne la patate. Mais le roi n'a pas dit son dernier mot, qui décide d'invoquer Whipsy Wood Whipsy attaque Kirby avec une avalanche de pommes que Kirby se régale. Mais soudain, une bombe Et Kirby meurt, Enfin, Sauf que Shibi avait sous son cornet de glace, oui c'est important de savoir que c'est un cornet de glace, une maxi de tomate qui est sa nourriture préférée à Kirby. En reprenant des forces, Kirby envoie une tempête sur le roi d'Adidou et Whipsy. Le roi s'enfie avec le bâton et Kirby décide de manger le reste des pommes. Alors, mon avis sur ce premier chapitre ainsi que le manga et eh bien je le trouve très amusant et très euh, très fun. Car l'idée de faire un manga Kirby, c'est quand même intéressant au fond, car il euh, y a des personnages, il y a un univers, tout ça, mais il y a aussi l'humour qui est intéressant. Et la série de manga est assez aussi originale pour proposer tout simplement des petites aventures, en ajoutant au fur et à mesure, selon le temps, d'autres personnages de la série de Kirby. Comme par exemple, au tout début, on peut avoir la rencontre de Rick, Ko et Ken, et plus récemment, avec les derniers, on peut avoir tout simplement Adelaine et Ribon et Waldidi well euh, 64. Ouais, je l'ai donné un nom aussi. Hein. Et en plus, ça rajoute souvent des petites histoires de morale et notamment des petites histoires de parodie sur d'autres contes japonaises, comme par exemple l'histoire de la grue que je viens d'apprendre grâce à Kirby. Mais je pense que le point fort qu'il y a dans ce manga, c'est les réactions. Que ce soit Kirby ou un autre personnage, il y a toujours une réaction où le mec, il se déchaîne en disant, vas-y, il faut qu'il fasse une réaction impossible, inhumaine à faire. Mais je crois que le meilleur, c'est à chaque fois Roi des Idous. Parce que, je vous jure, déjà, Roi des Idous, dans les jeux, etc., il aime bien faire des petites réactions en étant choqué, en disant, ah, je me suis fait toucher, ou ah, j'étais surpris. Mais dans le manga, je vous jure, je peux vous faire une compilation, là, tout de suite, là, maintenant. Après, je pense que le seul défaut que vous aurez peut-être sur manga, c'est qu'il va suivre sur les sorties des jeux de Kirby de l'époque, c'est-à-dire de Kirby Aventure jusqu'au dernier jeu Kirby, qui était 2006. Mais j'ai appris quelque chose, car il s'est arrêté en 2006, le manga, certes, mais il y aurait tout simplement un petit bonus de point .5, où le créateur a fait un manga spécialement pour la sortie de Kirby Star Allies, avec des petites planches dessinées par lui. Donc c'est toujours bien de le voir qu'il est toujours présent, et que limite, s'il a envie, il pourra reprendre la suite de sa série, pour faire les prochains jeux Kirby qui vont bientôt sortir. Du coup, pour faire un résumé global... Et eh ben, je peux vous le recommander pour commencer euh, vraiment Kirby de A à Z. Parce que bon, il y a un tout lore euh, là-dessus, donc bon, voilà. Bref, passons à la suite. Maintenant, on passe au roman Kirby et le Manoir dit Cette série de romans est apparue en 2013 au Japon puis chez nous en 2022 et qui continue encore au Japon et que en France, on n'a qu'un seul épisode. Édité par Katokawa et écrit par Mi Takas et illustré par les sœurs Karino. D'ailleurs, ces sœurs ont fait d'autres illustrations pour d'autres lectures de Kirby. Voilà, voilà, j'en sais pas plus sur eux. Mais qui sait, elles ont fait aussi des travaux pour Evangelion à tout moment. Bref, lecture et vu que c'est que du texte avec des illustrations, je vais illustrer à la main l'histoire. L'histoire d'Emma avec Kirby qui contemplait avec les nuages, en pensant à quel goût à les nuages. En tombant de sommeil, il rêvait d'avaler un nuage et devint léger. Mais il se fait embêter par un Walt Disney qui lui annonce une nouvelle. Mais Kirby s'en fout, il veut juste rêver à nouveau. Walt Didi lui explique qu'il y a une dame au nom de Madame Parfait Classé, qui est aménagée au pays et va bientôt fêter son anniversaire, avec des cuistots de qualité pour faire une montagne de petits plats. Kirby qui a juste compris que le mot plat Fonce à toute vitesse avec Wildidi vers le manoir. Sauf que Wadidi l'interrompt en disant qu'il faut avoir une carte d'invitation. Malheureusement, Kirby n'ayant pas cette carte, pleura toute la semaine. Fin. Mais Wadidi, qui est super sympa, propose à Kirby de devenir un des cuisiniers personnels de Madame Parfait Classé, car elle n'a pas terminé les préparatifs. Kirby accepte l'idée et vont se retrouver demain pour réfléchir à cette recette. On dirait l'inspiration du Kirby Café quand même. En rentrant dans le château d'Adidou, Wadidi voit le roi d'Adidou énervé car lui aussi n'a pas eu son invitation de Madame Parfait Classée. En plus, il engueule son serviteur de triple andouille. Intéressant. Mais Wadidi, qui est vraiment sympa, il décide de jouer la comédie de la situation en disant que c'est vraiment bizarre que le roi n'a pas eu son invitation. d'Adidou pensant que c'est la faute du facteur, et en attendant d'avoir l'invitation, demande à Wadidi un avis entre deux tenues pour l'événement. Mais Wadidi, pensant avec inquiétude sur cette invitation, si elle ne venait pas au château, le roi Tadidou serait furieux. Alors, mon avis sur ce premier chapitre de ce roman. Eh bah putain, c'est franchement très drôle en vrai. Car oui, bon, c'est un roman, c'est pas forcément ouf, mais l'histoire est quand même intéressante et euh, propose tout simplement des illustrations très sympas. Le seul souci que je dirais pour les illustrations, c'est que souvent, en tournant des pages, tu peux te faire spoil sur la scène qui se passe. Bon, pas grave, ça arrive. Mais l'histoire qui est racontée est vachement très originale. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que par rapport au prochain roman qui peut sortir, ils suivent tout bêtement le jeu qui est sorti. Comme par exemple, on peut avoir tout simplement des aventures exclusives pour les Star et il y en a même deux tomes. Et récemment, il y aura bien sûr sur le monde oublié. évidemment les spécialistes de jeux vidéo de Kirby vont dire « Mais le Manoir, comment on dit Il n'y a jamais eu de jeu là-dessus » Eh bien, c'est ce qui va rendre à peu près intéressant au roman comme pour les mangas, c'est-à-dire te proposer des aventures exclusives et qui n'a rien à voir aux jeux vidéo. Comme par exemple pour le quatrième tome Meta Knight et la Princesse Manipulée, où il propose une princesse pour cette histoire, mais il se peut aussi une fusion de plusieurs jeux à la fois, comme par exemple Kirby et les Amis du Labyrinthe, où on voit Magalore, Tarenza, et... Ouais, sans faire de blague, j'ai oublié son nom. Donc voilà, c'est quand même une bonne série de romans et je peux vous le recommander, en attendant peut-être la suite du premier manga qu'on a présenté tout à l'heure. Bref, terminons par le dernier manga. et ce dernier se nomme Kirby Fantasy Clotonerie à Trimland. Cette série de mangas est apparue en 2017 au Japon, puis chez nous en 2021, et qui continue encore. Édité par la même boîte du premier manga, et fait par Ipunki Takeshi, qui a d'ailleurs été contacté pour reprendre la série Berserk. Vous savez que c'est faux. Mais avouez que ce serait vachement drôle. Enfin bon, lecture. L'histoire débute vers le château du roi Dazidou où tout le monde fait un pique-nique, et même que le roi partage du ton à ses sujets, sauf que Kirby intervient pour manger le ton du roi et souhaite lui aussi participer au pique-nique. Mais le roi sait que Kirby va faire des bêtises, il décide à mais à la condition que Kirby ne mange rien aujourd'hui. Est-ce que Poisson Fécond a fait ce sujet en vidéo Après de la souffrance et des tentatives de survie, Kirby rencontre Penroller Roller et Kung Foy avec des pommes venant des arbres Whipsy Wood. Kirby réussit à ne pas en manger. Bien Penroller Roller et Kung Foy rapportent les pommes au Whipsy Wood et voient Kirby aspirer la forêt. Ok. Kirby décide donc d'être attaché par un arbre pour survivre encore plus, qui finalement se dédouble avec la capacité miroir. Ses amis arrivent et voient tout simplement sa petite triche qu'il a fait. Et on apprend aussi que le Kirby sur l'arbre était aussi un doublon. Mais où est le vrai Kirby dans cette histoire Chez le roi en train de bouffer. Donc encore plus de chances de ne pas faire le pique-nique. Le roi d'Adidou dit à Kirby qu'il a rompu sa promesse. Kirby s'excuse en disant « Plus je résistais, plus j'avais faim. » Après ces belles paroles, le Roi des Didous décide tout de même d'inviter Kirby à faire le pique-nique. Des larmes tombent et des galins se font après tous ces efforts et Kirby rendit tout ce qu'il a bouffé. Ils font le pique-nique sans le Roi des Didous et Kirby est heureux. Hein Alors mon avis sur ce premier chapitre pour ce manga. Oui, j'ai répété trois fois. Eh bien, c'est comme le premier manga, avec certes un style plus différent, parce qu'on peut voir que c'est quand même plus kawaii, s'il faut le dire au terme whip. Là, vu que c'est un manga sorti quand même en 2017, il y a un peu plus de liberté, et commence tout de suite à vouloir faire des gags sur des aventures, en mettant bien sûr une morale pour rigoler. Mais bon, au moins la bonne nouvelle, c'est qu'à tout moment vous pouvez voir tout simplement Magolor, Tarenza et Suzy qui proposent un buffet à volonté. Voilà, c'est la meilleure hype que j'ai eu, avant tout simplement à prendre le deluxe de Kirby Adventure Wii. Et ce manga, comme pour le premier, a aussi un grand avantage c'est les visages réactions. car le côté mignon certains vont pas plaire mais franchement les réactions à chaque fois c'est une nouvelle collection hein. genre la roi Daïdou, il se lâche hein. là je vous refais une compilation allez en tout cas si vous avez beaucoup aimé le premier manga eh bien je peux vous recommander ce second manga qui est certes plus mignon mais comme intéressant et quand même ça reste dans le thème de Kirby Et eh bien en conclusion de ces trois lectures, j'ai beaucoup aimé personnellement. Il y a de bonnes aventures, il y a de bonnes idées, il y a aussi de la culture japonaise qui est quand même intéressante à savoir, et aussi on apprend tout simplement de nouvelles choses sur le manga ou sur le roman. Comme par exemple, pour le premier manga, on peut avoir des épisodes un peu spéciaux pour un seul personnage de Kirby, comme par exemple les ennemis, comme Léo flamme, Ou comme avec le roman, on peut savoir tout simplement que le roi des idiots a une adresse et peut-être un code postal, même si c'est pour un gag, normalement. Et enfin, pour ce manga-là, même si vous trouvez les choses assez vision, il y a quand même une scène où c'est Jojo bizaventure je vous spoil pas, en tout cas si vous êtes fan de la série Kirby, je vous recommande les trois. Ils sont très fun, très drôles, et en plus on peut apprendre des choses de gauche à droite qu'on savait pas de la série Kirby. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à liker, commenter, partager si la vidéo vous a plu et à me faire un peu plus d'influence, comme on dit, et je vous dis à une prochaine vidéo, et qui sait peut-être une prochaine review pour autre chose. Allez, salut et dormez bien. C'est intéressant de voir Ribon qui adore le Wadidi 64. C'est peut-être les origines de Wadidi Bandana, qui sait?